Qu'est-ce que la démarche Mon resto responsable La restauration collective sert chaque jour 8 millions de repas dans les cantines scolaires, les entreprises, les maisons de retraite ou encore les hôpitaux. De nombreux restaurants collectifs souhaitent devenir plus responsables en réduisant le gaspillage de nourriture, en proposant à leurs convives des produits sans pesticides et en travaillant avec des producteurs locaux, le tout sans augmenter le prix des repas. Pour les aider, de nombreux partenaires ont créé la démarche Mon Resto Responsable. Le restaurant qui s'engage dans cette démarche doit d'abord compléter un questionnaire d'auto-évaluation qui lui permet de faire le point sur ses pratiques en matière de développement durable. Il peut ainsi voir quels sont ses points forts et ce qu'il doit améliorer. Puis, un professionnel de la restauration collective, également engagé dans la démarche, effectue une visite dans le restaurant afin de discuter de ces pratiques. Ensuite, l'équipe du restaurant se réunit pour choisir collectivement des pistes d'amélioration qui peuvent concerner, par exemple, la qualité des aliments et leur préparation, l'accueil, l'aspect éducatif des repas, la prévention du gaspillage, la formation du personnel du restaurant ou encore l'utilisation de produits d'entretien respectueux de l'environnement. À la suite de cela, le restaurant invite différents acteurs, des convives, des producteurs locaux, des élus ou encore des associations, à une séance publique d'engagement, durant laquelle il présente les pistes d'amélioration qu'il a choisies. Dès lors, il peut bénéficier du logo « Mon resto responsable », qui lui permet de communiquer sur sa démarche. Le restaurant a ensuite deux ans pour tenir ses engagements. Quand il estime avoir suffisamment progressé, il remplit à nouveau le questionnaire. Cela va lui permettre d'évaluer sa progression, mais aussi d'envisager de nouvelles pistes d'amélioration. Enfin, il organise une séance participative de garantie, durant laquelle les différents acteurs décident collectivement si le restaurant a réellement progressé. Si c'est le cas, il lui attribue une garantie qui sera réexaminée tous les deux ans. Par la suite, le restaurant doit poursuivre ses efforts ou s'engager sur de nouvelles pistes d'amélioration de manière à conserver la garantie. Ainsi, la démarche Mon Resto Responsable est un outil destiné à aider les restaurants collectifs qui souhaitent proposer à leurs convives une cuisine saine, de qualité et respectueuse de l'environnement.